Bonjour, bienvenue au champ d'Amour des Oiseaux. Je fais cette, ce communiqué pour te donner, selon moi, en trois points qui me paraissent essentiels, la situation d'aujourd'hui et en particulier concernant les tribulations dans lesquelles on se trouve, puisqu'on est maintenant dans... Bah depuis, euh, février 2018, je ferai un communiqué là-dessus, hein, sur l'agenda de la fin des temps, euh, et le titre ça sera « Notre première mère ». C'est à son sujet et sur son parcours, puisqu'elle, son parcours concerne aussi cela, que je, je vais donner euh, tous ces détails. Donc, nous sommes dans les tribulations, et dans le la partie euh, la plus, euh, qui commence à être, euh, euh, qui, qui, qui est la plus sévère, des grandes tribulations. Et par rapport à ça, il y a trois points qui me paraissent essentiels. C'est un, être en autonomie pour ne pas être marqué. Maintenant, on sait que même, un test, même avec un test, ils sont capables de marquer les personnes. Hein. Je, je donne ces indications euh, par des postes. Avec aussi différentes pétitions que tu peux aller signer, vraiment, pour passer à l'action et nous protéger et euh, aider les avocats et les différents groupements qui euh, se lèvent un peu partout euh, sur le monde euh, pour faire valoir les droits fondamentaux de l'humanité. Hein, et un peu d'équilibre dans le, les abus euh, manifestes qui ont lieu et qui ont euh, de toute évidence des objectifs très particuliers et qui ne sont en fait que de l'ordre du marchand, avec derrière un état d'esprit qui est vraiment euh, pas du tout euh, bienveillant par rapport au vivant. Donc, première chose, c'est, ah oui, pour avoir mes posts, le plus sûr, c'est de cliquer sur mon avatar en dessous de mes vidéos, tu vois en, en bas, à gauche, tu as... Mon avatar, tu cliques dessus, tu vas sur la chaîne, là il y a une rubrique qui s'appelle communauté, et si tu es sous une formule euh, ordinateur, tu peux demander ça normalement même sur un mobile, et eh bien tu auras l'ensemble de mes posts, voilà, et là tu peux avoir accès à toutes sortes d'informations auxquelles je réfère dans mes vidéos. Donc la première chose c'est évidemment ne pas être marqué, parce que ce qu'il y a à comprendre selon moi, c'est que lorsque tu es marqué, à partir du moment où tu acceptes d'être marqué pour une raison ou pour une autre, tu te vends, tu fais un contrat à partir duquel tu acceptes de te vendre. Il est très important de comprendre ça, parce que ce qui se passe et tout ce qui se passe se passe aussi à toutes les échelles. Comme nous sommes et comme nous sommes arrivés maintenant, en connexion avec le plan zéro et donc avec aussi le plan de l'éternité tout ce qui se passe est en relation pour nous en tout cas et pour tous les acteurs en relation directe avec le plan de l'éternité donc première chose c'est savoir être autonome se préparer à être autonome aussi vite et aussi bien que possible dès maintenant afin de ne pas avoir à accepter cette marque parce que si tu acceptes la marque tu te vends, et donc tu es damné. Et comme tu as effectivement un esprit, que l'esprit c'est une particule immortelle en tant que telle, et eh bien puisque tu as choisi d'être vendu, tu appartiendras au néant. Ton esprit sera séparé de ton âme, et tu seras condamné. Tu seras à vivre avec tous les damnés, tous ceux qui n'ont plus d'âme. Bien. Et avec ce que cela implique. Deuxième point qui me semble important, c'est se préparer, donc, Pacifiquement à survivre à différentes éventualités. Et à, à savoir que uniquement ceux qui réussiront et feront en sorte de vivre dans la paix, de rester droit, pacifique, hein, pendant cette phase de transition qui peut être difficile, plus ou moins selon là où tu te trouves, etc. Donc, seuls ceux qui resteront droits pourront, eux, prétendre à être compatibles avec la 5D et donc avec la Jérusalem céleste. Les deux se confondent. J'expliquerai ça aussi en détail. Je ferai aussi un communiqué spécial concernant uniquement la Jérusalem céleste et tout ce que j'ai reçu comme information et que je peux vous transmettre. Donc, et tous les autres, tous ceux qui ne réussiront pas pour une raison ou pour une autre, quelle qu'elle soit, à rester droit pendant cette période, seront au moment du jugement dernier, c'est-à-dire à, à l'instant où notre première mère qui est incarnée ici mourra, au moment où elle fera ce passage-là, il, une... il y aura en effet la transmutation de son corps directement en 3D, en 5D, pardon, de 3D en 5D. Excusez-moi. Excuse -moi. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont compatibles, qui étaient déjà décédés, qui étaient dans la Jérusalem céleste, en attente, se réveilleront directement en 5D. Tous les autres aussi se réveilleront. Ce sera le moment du jugement dernier, ce moment-là aussi. Et ils verront ce qu'ils sont réellement, où ils se trouvent. Et il n'y aura plus pour eux aucune alternative. Soit ils sont compatibles, soit ils sont damnés, condamnés par un choix qu'ils auront fait, D'accord Eh oui. Soit ils seront euh, eh bien, directement euh, comment dire, annihilés au maelstrom, à ce que j'appelle le maelstrom originel. Et alors tu es totalement euh, désintégré, il ne reste plus de toi, tu es totalement lavé, euh, ta particule éternelle est complètement remise à zéro et tu vas devoir faire le cycle complet à partir de la molécule d'air, etc., etc., etc. Le cycle complet de nouveau. Et pour tous les autres euh, qui sont euh, mi figu mi eh ben, ils iront dans les impasses euh, où leurs croyances les mènent. Bon, en troisième point... Ah oui, pour terminer sur ce point de survie, je tiens à dire que pour survivre, il faut bien comprendre et euh, euh, utiliser les moyens qu'on a actuellement pour connaître aussi bien que possible euh, euh, les moyens et tout ce qui est euh, et compromet la vie et les droits vitaux de la vie sur Terre. Hmm c'est très très très important pour la suite, pour la survie et, et de la suite. Et donc comme je disais aussi, l'alignement aligne, ça se passe sur tous les plans. Donc c'est la première chose d'être informé afin de pouvoir faire les bons choix en alignement avec ce que tu penses, ce que tu désires, ce que tu ressens, ce qui est ta vérité à toi, d'accord voilà. Et donc il sera important aussi pour ceux qui veulent survivre dans la paix de faire agir et de demander d'agir et de se grouper au niveau des euh, de groupements d'avocats. Hein C'est très important, <rire> afin de, aussi vite que possible, aussi puissamment que possible, intervenir sur tout ce qui est nocif, hein et euh, intervenir aussi afin de préserver et de garantir auprès de ces instances et de ces quelques personnes et institutions et autres affiliés mondialistes, etc., qui voudraient donc atteindre aux droits fondamentaux du vivant, il faudrait aussi pouvoir leur opposer nos droits, les droits fondamentaux. Donc c'est important d'agir dans la matière et à tous les niveaux. D'accord et ensemble. Donc, j'ai à ce sujet, donc je t'ai dit, euh, mis à ta disposition différentes pétitions, différentes pistes pour ceux qui cherchent, qui n'ont pas encore trouvé, qui ne sont pas encore passés à l'acte de le faire, de s'informer et de participer à la fois sur le plan donc euh, physique, hein, faire ce qu'il faut euh, pacifiquement et puis aussi sur le plan spirituel. Et c'est là que j'en viens pour la troisième étape et point important parce que seul donc euh, ceux qui seront donc compatibles avec la 5D pourront passer. Alors c'est ceux qui sont dans le cœur et particulièrement ceux qui s'alignent dans le cœur. Parce que c'est ce qui permet d'édifier ton corps d'éternité. Et c'est selon l'état de ce grand alignement-là euh, dont je te donne les clés. Hein. Mon partage euh, consiste à cela, euh, dans sa grande généralité. Et donc tu trouves ces indications sur ma page Utip, hein, euh, aussi sur ma page de blog, et tu as euh, ces adresses sous cette vidéo. Voilà c'est gratuit ou le plus accessible possible, ou à ton bon cœur en général, tout simplement, voilà, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, voilà. Donc c'est important de faire cette édification, et très concrètement, euh, de faire les bons choix, de ne pas tomber dans les pièges, on est bien entendu, mais aussi euh, de démettre, de, de, de rallier en toi, dans ton cœur, en action, tu vois, véritable, l'énergie solaire. Tu, tu me comprends, celle qui réinitialise tout avec la force et grâce à la force de ton cœur, par tes intentions tout simplement, c'est extrêmement concret, ça participe à relayer les énergies christiques dans lesquelles on se trouve actuellement généralement euh, de façon très, euh, très globale hein, et que nous avons nous, très consciemment à relayer consciemment volontairement et à euh, être dans cette toute puissance et à la relayer aussi fort et aussi souvent qu'on peut chaque jour chacun avec l'état de son alignement c'est tout ce qui est demandé on ne peut pas faire mieux que de son mieux et c'est merveilleux voilà de participer de cette manière aussi sur tous les plans c'est très très important pourquoi parce qu'en agissant aussi de cette manière tu participes à relayer donc cette énergie christique qui est celle qui purifie tout, mais qui réinitialise pour le meilleur les énergies en cours d'incarnation, par les cœurs, en nourrissant les cœurs par les, cette énergie qui est la plus puissante, celle de la source de toutes les bénédictions, pour le meilleur pour chacun, dans la paix. Tu vois, donc en agissant comme ça, en faisant les bons choix, en ayant les bonnes attitudes, eh bien tu permets à tout d'être transmuté et de protéger les autres. En te protégeant, tu protèges les autres aussi. Tu les aides, tu leur donnes l'énergie pour se libérer. Tu leur donnes euh, le courage et la force de cœur de rejoindre leur cœur, de choisir leur cœur et de comprendre euh, que le repos, le calme, la prise de distance sur ce qu'on vit euh, peut aider au meilleur et à prendre les meilleures décisions, décisions et à agir de la meilleure façon, de façon créative, pacifique, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'entraide pour tous, en menant les bonnes actions enfin ensemble, dans une cohésion vertueuse, lumineuse pour le meilleur. Voilà. Je t'embrasse, merci de ton écoute, euh, puisque les événements à venir sont aussi d'ordre cosmique et qu'on peut s'en protéger si on se prépare, d'accord Merci de tout cœur à notre frère et mon frère aussi bien-aimé de Suisse qui nous a envoyé ces images que je t'ai montrées pendant que je te parlais. C'est cet objet stellaire qui avance vers nous, qui ne frappera pas la Terre, n'aie pas peur. On peut survivre, mais il aura, et je te l'explique hein, dans euh, mon communiqué sur que se passerait-il si le champ électromagnétique terrestre devait s'interrompre, et cet objet est bien capable de cela. Et donc, c'est pour t'aider à te préparer. Euh, et merci donc de ton écoute. C'est, je pense, pour « Pas tout de suite ». Euh, mais selon moi, selon mon sentiment actuel, mais c'est extrêmement variable et difficile à dire, je ne peux pas m'engager, mais je t'invite à te préparer autant que ce faire se peut de toute façon, déjà depuis un an, hein. et je pense que cela pourrait arriver euh, à peu près n'importe quand, mais peut-être plus sûrement encore l'année prochaine en 2021, vers mars, juillet, euh, juillet, euh, voilà... Euh, ça peut, être, euh, ça peut être un point culminant euh, des énergies sur cette année 2021 euh, pour cet arrêt, pour le tout début de cet arrêt du champ électromagnétique. J'explique tout ce qui euh, se déroule à cause de ça et par ça, et en conséquence de ça, et que ça explique justement énormément d'informations qu'on a déjà reçues et que j'ai déjà données, comme par hasard. Euh, ce simple phénomène-là explique énormément de toutes formes de témoignages qui ont déjà été donnés. Voilà, en une simple explication. Alors je t'embrasse, je te dis rendez-vous dans le cœur, merci de participer de la manière la plus vertueuse, merci d'être aussi nombreux que possible à partager ces informations, afin qu'on soit le plus nombreux possible à passer en 5D le moment venu, voilà, et surtout... En premier lieu, à échapper à ce marquage généralisé. Voilà, il faut vraiment faire des campagnes <rire> mondiales <rire> de bonheur et de cœur, afin que chacun soit informé, très très informé de ce que cela implique, de ce que le, de ce que c'est, et qu'on peut absolument s'en passer, et, euh, et, et et que que que que nous avons le droit à notre souveraineté, que nous avons le droit au bonheur, à la santé, et que nous ne sommes pas ici pour payer un droit à exister, euh, c'est complètement aberrant, voilà, euh, et vivre dans la peur c'est tout à fait aberrant aussi, voilà. Donc euh, le calme auquel nous sommes invités à, à, à rejoindre maintenant... Euh, pour profiter le plus vertueusement de cette situation qui nous est imposée, pour y voir un peu plus clair, et laisser euh, toute cette boue redescendre, afin de, oui, voir plus clair dans l'eau, euh, dans l'eau dans laquelle nous nous trouvons, dans l'eau de notre âme, dans l'eau de notre cœur, de notre esprit, afin d'agir pour le meilleur. Je vous embrasse, je vous aime tous. Bisous, bisous, bisous. Ensemble, pour le meilleur, dans la paix.